Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler d'un document que j'ai intitulé Plan SV3, c'est-à-dire Plan Sainteté, c'est la troisième version du document, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ma progression spirituelle, je, je prends des notes, c'est une feuille de route en fait pour ma, pour, pour ma progression spirituelle, et donc, voilà, je voulais vous parler de, de mon dernier document. Euh, bon, il, il est rédigé depuis 2-3 euh, depuis mois déjà. Et euh, voilà, sur, enfin, il est imprégné de, de la divine volonté, de, de, me, de mes connaissances sur la divine volonté, qui a qui a grandement, euh, disons que la découverte dans la vie dans la divine volonté a a fait que j'ai fait un bond en avant quand même dans ma spiritualité, je suis passé à un niveau euh, supérieur d'appréhension de, de, de, de Dieu et de ce qu'il demande réellement, c'est-à-dire que Dieu veut que nous soyons totalement immergés en permanence dans sa divine volonté pour pouvoir euh, voilà euh, participer à son acte créateur participer à son acte euh, créateur participer à son à son acte euh, sanctificateur participer à son acte rédempteur etc participer à sa vie divine en fait et donc devenir euh, littéralement d'autres christ en fait donc voilà donc je vais vous un peu je vais vous lire je vais vous commenter le, le le document que, que j'ai rédigé, donc c'est ma feuille de route spirituelle. Donc, euh, prendre le temps du silence intérieur, prendre le temps pour Dieu, pour lui parler et l'écouter, avoir un esprit de prière, et répéter souvent l'oraison jaculatoire. Viens, divine volonté, prie en moi euh, ». Effectivement, nous sommes... Euh, moi qui, qui vis dans l'enfer parisien... Euh, c'est le brouhaha, la cacophonie, euh, le stress, euh, enfin sur le stress, tout le monde court dans tous les sens. Et c'est pas facile euh, de, bah, de se recueillir, d'avoir un esprit de prière. Euh, euh, et je crois que c'est l'écrivain Georges Bernandos qui disait que euh, le monde moderne est une euh, conspiration pour... La, pour euh, contre la vie intérieure en fait, c'est-à-dire qu'effectivement la, euh, métropo... la, la vie en métropole euh, est, est assez stressante, il y a du bruit, de la pollution, euh, les gens courent dans tous les sens, et euh... je pense que c'est bien de... de se réserver des, des moments de, de calme, euh, de recueillement, alors bien évidemment l'endroit le, idéal est, est devant le Saint-Sacrement, hein, dans une église, euh devant le sac sacrement, mais on peut aussi prendre ces moments de silence intérieur chez nous, euh, dans le calme de sa chambre. Euh, je pense que la nuit est plus appropriée pour ça, pour, euh, pour trouver le calme. Ensuite, c'est donc, donc la première idée, prendre le temps du silence intérieur. La deuxième idée, sacraliser tous les instants, c'est-à-dire être plus présent à tout moment, c'est-à-dire euh, vivre, conscientiser tous les... conscientiser l'instant présent. Euh, comment dire... C'est une forme de vivre, vivre plus intensément, mais aussi euh, c'est une forme de vigilance, en fait. C'est-à-dire que Dieu nous demande de veiller et de prier, et la vigilance, justement, c'est d'être euh, conscient, de conscientiser en permanence... Euh, euh, de conscientiser qu'on est sous le regard de Dieu en permanence et donc ça nécessite une certaine dignité, ça, enfin ça implique une certaine dignité euh, et donc euh, voilà donc il faut sacraliser ces instants, tout faire par amour, c'est la, la petite voix de Sainte Thérèse de Lisieux, tout faire par amour, tout faire par amour, c'est sacraliser tous les instants en fait. Saint-Augustin disait, aime et fais ce que tu veux. Donc voilà, accepter tous les instants présents comme la volonté de Dieu avec grande humilité. En fait, toutes les choses, euh, toutes choses sont soit voulues, soit permises par Dieu. Ça, il ne faut jamais perdre euh, de ça de vue. Toutes les choses sont soit voulues, euh, soit permises par Dieu. Excusez-moi, j'ai fait quelques petites fautes. Euh... Et quand Dieu nous envoie les croix, il faut coopérer avec ces croix, c'est-à-dire les unir euh, euh, à sa passion, à la passion du Christ, pour pouvoir euh, avoir des grâces de sanctification, de délivrance, sanctification pour les pauvres pécheurs et de délivrance pour les âmes du purgatoire. Donc effectivement, euh, toutes les choses sont soit voulues, soit permises par Dieu, c'est-à-dire que euh, tous nos cheveux sont comptés, et pas un ne tombe sans la permission de Dieu. Ça, il faut quand même bien en avoir conscience, parce que euh, par les temps qui vont euh, fondre sur nous, les temps de tribulation, il ne faut pas perdre de vue que tout est dans les mains de Dieu, et que tout concourt euh, au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut quand même qu'on arrive au plus haut des cieux, en tout cas la place qu'il nous a réservée au ciel, et euh, Dieu fait tout pour ça, pour qu'on aille au plus haut des cieux. Et si ça doit passer par la croix, eh bien, ma foi, euh, il faut l'accepter et, euh, et coopérer avec nos croix. Alors, bien évidemment, c'est pas facile, mais euh, il faut s'abandonner. S'abandonner à l'instant présent, s'abandonner euh, avec humilité, euh, voilà. troisième idée se laisser remplir par dieu c'est à dire qu'il faut s'anéantir en l'infini il faut, euh, il faut euh, donc il faut aussi remplacer le jeu par le nous c'est à dire que par exemple quand euh, quand je marche eh ben non en fait c'est nous jésus et moi qui marchons quand je lis c'est non pas moi seulement mais jésus et moi même qui qui lisons en fait nous, nous devons nous unir euh, Totalement euh, à la divine volonté, même plus que ça, plus que nous unir, nous devons nous immerger dans cette divine volonté. Et pour euh, s'immerger totalement dans la divine volonté, il faut s'anéantir soi-même. Il, euh, il faut abandonner sa, sa propre volonté, euh, abandonner ses passions... Euh, alors c'est une vue de l'esprit, ça peut paraître une vue de l'esprit. Mais il faut, il faut essayer de se laisser remplir euh, par Dieu, euh, s'oublier, s'oublier, euh, essayer de se laisser porter par le Christ. Euh, voilà. Euh, Qu'il n'y ait plus aucune attache qui nous relie à la terre. Parce que euh, saint Jean de la Croix avait cette image qu'il euh, suffit d'un fil, d'un fil très fin pour, euh, nous, pour, pour que l'oiseau euh, soit empêché de voler en fait. C'est-à-dire qu'il faut couper vraiment toutes les attaches au monde, toutes les attaches aux créatures, pour pouvoir nous élever vers Dieu. Euh, C'est ça aussi se laisser remplir par Dieu, c'est-à-dire euh, couper euh, toutes ces attaches au monde. Donc, euh, le, voilà, euh, couper ses attaches à, aux richesses, à la gloire, éphémère, euh, au pouvoir, euh, à l'argent. Euh. Essayer d'être libre, en fait. Se laisser remplir par Dieu, c'est aussi être libre. Ensuite, quatrième idée, euh, ce serait donner Dieu à Dieu. Donc là, c'est essentiellement au moment de la post-communion. Euh, donc, à la communion, en fait, Dieu vient habiter en nous, euh, tout particulièrement. En fait, Dieu habite en nous, pour, pour les gens en état de grâce, et pour les pour les, pour les baptisés euh, qui n'ont pas l'âge de raison, Dieu habite, euh, Dieu habite en eux, en fait. Dieu habite en nous, en état de grâce, quand nous sommes en état de grâce. Mais tout particulièrement, euh, je pense que donner, il faut donner Dieu à Dieu, euh, et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, de donner Dieu à lui-même. Et je pense que le moment privilégié pour ça, c'est euh, la post-communion, en fait. Euh, moi, je... D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Moi j'aime bien prier dans la divine volonté, euh, d'ailleurs j'ai fait une vidéo, d'ailleurs je vous mettrai le lien vers cette vidéo, euh, euh, sur le rosaire dans, dans la divine volonté, euh, des intentions de prière pour chaque dizaine. Mais moi j'aime bien souvent dire euh, « Jésus dans ta divine volonté, en toi, par toi, avec toi, pour toi, sauve toutes les âmes passées, présentes et futures ». Dans ta divine volonté, Seigneur, en toi, par toi, avec toi, pour toi, en communion avec tous les anges, en communion avec tous les saints du ciel, délivre toutes les âmes du purgatoire, passées, présentes et futures. Dans ta divine volonté, Seigneur, en toi, par toi, avec toi, pour toi, Seigneur, donne la paix à notre temps et à tous les temps, en union, je fais cette prière en union avec tous les anges et tous les saints, Et, mais euh, à la post-communion, euh, euh, Dieu vient euh, physiquement, tout particulièrement habiter en nous, et c'est là où nous pouvons euh, se, nous substituer à Dieu pour qu'il se communie à lui-même, en fait. Et, et en fait, c'est assez beau... Euh, euh, euh, donc, mais il y a aussi, euh, je, ce que j'aime bien, bon, je, je dis plusieurs prières en post-communion. Euh, il y a une prière que, que j'aime bien. Euh, donc déjà, enfin, je vais vous dire ce que je dis euh, en post-communion. Donc, donc juste après avoir communié, euh, je dis euh, « Seigneur, je communie au nom de tous et pour tous ». Seigneur, je me multiplie en toutes les âmes passées, présentes et futures et je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en réparation de nos péchés, de ceux de la France, des âmes en souffrance du purgatoire et du monde entier. Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, viens te substituer à moi et viens te donner à toi-même, viens te communier à toi-même. Ensuite, euh, bon, ça, ensuite un, là on sort un peu de la, la divine volonté, mais euh, la cinquième idée, c'est qu'il faut avoir le dégoût du moindre petit péché. Le moindre petit péché. D'ailleurs, si nous n'avons si nous, si nous pas ce, ce dégoût pour le moindre petit péché, euh, à mon avis, nous ne pouvons pas être dans la divine volonté, nous ne pouvons pas être pleinement dans la divine volonté. Et d'ailleurs, si nous n'avons pas le moindre petit le, le moindre si nous n'avons pas le moindre dégoût pour le plus petit péché, euh, nous ne gagnons pas d'indulgence plénière Ça il faut le savoir. Bon, si vous si vous ne connaissez pas les indulgences plénières euh, Renseignez-vous là-dessus, le Saint Curie d'Ars disait que pour être un grand saint, il faut accumuler les indulgences, et notamment les indulgences plénières. Et enfin, quelque chose, euh, une idée, euh, donc sixième idée, c'est de voir Jésus en chacun de mes frères. Et pourquoi pas la Vierge Marie en chacune de mes sœurs. Euh, voilà. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.